Hmm. Une autre question que j'entends souvent et en général plutôt au cours des, des repas lorsque euh, arrive le temps du fromage, etc. Et voilà, on vous demande ça vous manque pas un bon fromage, un bon foie gras ça vous manque pas les, les barbecues avec les copains Ça vous manque pas un bon bacon au petit déjeuner avec des œufs, etc. Alors, je, je remarque déjà qu'il y a souvent le mot « bon » devant, comme si euh, ça ne pouvait devenir autrement que « bon ». Bien sûr que j'ai mangé ces choses-là et bien sûr que je les ai trouvées bonnes parce que euh, ma culture euh, m'y a, a habitué. Donc je trouvais ça bon, je trouvais ça bon une merguez, je trouvais ça bon du bacon, je trouvais ça bon le fromage. Euh, néanmoins, lorsque j'ai basculé dans le, dans le véganisme, je peux vous dire que je n'ai pratiquement pas éprouver de sensations de manque. Alors, il y a, chacun a sa propre son propre vécu là-dessus. Il y a des gens qui disent effectivement, waouh, un, un fromage, mon Dieu, j'en ai j'en ai toujours envie, ou bien euh, des croissants le matin. Donc évidemment, les croissants, il y a il y a des œufs et du lait dedans. Pour ma part, ça ne m'a pas manqué parce que il y avait deux choses. Il y avait déjà euh, cette euh, évidence euh, pour moi <rire> de ne plus les consommer, pour ne plus contribuer à cette souffrance. Donc quand il y a quelque chose qui devient tellement évident, euh, ça s'installe dans le dans dans le psychisme et ça s'installait très profondément dans mon psychisme donc là il s'agit vraiment de, de mon cas euh, particulier ensuite euh, je fais le constat tout simplement que notre flore intestinale ça veut dire les bactéries qui vont contribuer à la digestion euh, des aliments et eh bien elles changent et que l'on considère effectivement les intestins vous savez comme notre deuxième cerveau ça veut dire que euh, ces intestins vont déterminer des appétences particulières. donc tant que vous avez encore en vous toute la flore bactérienne faite pour digérer du fromage, pour digérer de la viande, il y a des chances pour que pendant un certain temps, le temps que ces bactéries se, se renouvellent ou se voient remplacées par une flore bactérienne différente, eh bien, vous ayez effectivement cette sensation de manque ou que vous ayez des, des visions qui apparaissent, mon Dieu, d'un « bon » entre guillemets, fromage, etc. Je peux vous dire que pour moi, ces choses-là n'apparaissent absolument pas bonnes euh, aujourd'hui. Euh, moi, je vois dans une assiette, je vois du cadavre. Euh, je, vois, je vois de la souffrance animale, euh, je ne vois absolument rien qui relève d'une quelconque appétence. J'ai cependant gardé un certain temps une appétence euh, pour euh, un petit peu le fromage, un petit peu, mais sans que ça m'empêche de dormir. Et puis un peu plus pour euh, les viennoiseries. Euh, je gardais un bon souvenir de ça. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, euh, on sait faire des, des, de délicieuses viennoiseries. Euh, J'ai la chance d'avoir une, une extraordinaire... Euh euh, comment dire un extraordinaire pâtissier euh, à 100 mètres de chez moi qui euh, qui fait des viennoiseries vegan absolument extraordinaires et ça ça va vous allez voir ça va se multiplier franchement on fait pas la différence hein. euh, et pareil finalement pour euh, les fromages et tout ça ou les saucisses pour ceux qui en ont vraiment besoin si vous en avez toujours besoin et eh bien il existe de plus en plus de produits de substitution certains avec une, une certaine différence de goût mais enfin pas bah, énorme et donc on s'y habitue euh, et puis pour d'autres et eh bien on se fait tout simplement bluffer. moi bon, Il y a certains, euh, ce qu'on appelle des fromages que j'ai goûté euh, qui me bluffent, je ne saurais pas faire vraiment la, la différence. Il y a certaines viandes végétales aussi que j'ai eu l'occasion de, de goûter et franchement euh, on se tromperait et je peux vous dire qu'on peut tromper en faisant de la cuisine euh, quelqu'un qui mange de la viande régulièrement. Donc voilà, donc il y a une évolution qui se fait, si vous sentez encore un besoin gustatif, vous avez aujourd'hui quasiment à disposition tous les produits qui euh, satisferont votre, votre goût ou vous aideront à aller dans une transition. Mais vous verrez qu'au euh, bout d'un certain temps, vous n'aurez plus besoin de ça. Je n'ai pas aujourd'hui et depuis très longtemps besoin d'avoir des succès d'années de, de viande ou, euh, des, ou des fromages euh, dans mon assiette, même si je peux avoir de temps en temps plaisir à, à en manger, mais ça ne constitue absolument pas un besoin aujourd'hui.